Just know that you're not in this thing alone. bonjour bonjour merci merci Flora bonjour merci merci pour tous vos voeux de bon anniversaire merci Gloire Let's just go back, back, back, back, back to the start, yeah. Na, na, na, na, na. Sure enough, what we're fighting for. Uh, les Scorpions là, vous me calculez. And We don't know what we're fighting for. We gotta fight, fight, fight, fight, fight for this love. We gotta fight, fight, fight, fight, fight for this love. Now every day there will be no picnic mm -hmm. C'est ça que je vous ai beaucoup manqué Moi même pas écrit pour me demander comment je vais mm -hmm. Bonjour à TikTok, bonjour à ceux qui sont sur TikTok Bonjour et bienvenue Bonjour Facebook Bonjour Tania, merci Bonjour Laurette Bonjour Nanou, merci vous voulez manger quelques gâteaux C'est pour demain de m'envoyer des choses. Chérie, bon. Merci et bonjour. Christophe, merci. Michel, merci, merci, merci. Merci pour les vœux de bon anniversaire. Je suis très flatté, Je suis très honoré par vos, vos prières, vos vœux, vos dons. Merci. Certains m'envoyent le pilier avec l'avocat. Merci. LTD. Merci pour les fleurs, Dorian. Ah. Vous savez, c'est la grâce de Dieu qui me permet de fonctionner. Je voulais planifier ce direct, mais ne permettez pas. à libreville ceux qui veulent me voir à libreville c'est de demain merci beaucoup davina ceux qui veulent me voir à libreville c'est de demain le numéro c'est le 0741 80 080 Tu es dans mon direct, tu m'écris que tu sais, je vais faire comment Pour dire. Hum? La femme des Néo, là. Je vais pas dit ton nom. Enfin, non, allez acheter mon coin, moi. Je vais m'aller en coin. C'est comment avez-vous Ok. Donc, il y a beaucoup de choses que je veux... Euh, faire aujourd'hui vous savez chaque fois que j'ai un événement quand euh, c'est Noël, bonne année euh, mon anniversaire quand quelqu'un meurt j'en je, je, profite pour m'asseoir et faire une sorte de euh, récapitulatif de ma vie genre où est-ce que j'en suis euh, est-ce que je suis en train d'aller là où je je veux comme, donc comme j'étais parti, là, c'est si continue comme ça, est-ce que c'est là où je voulais arriver Et ça, sont les questions que parfois on ne se pose pas. Et, oh bonjour le petit oiseau, tu es venu me souhaiter anniversaire d'anniversaire. Merci beaucoup, merci. Il y a ah. qui est à ma fenêtre, d'ailleurs. Ouais. Je, je, je pense que c'est important parce que chaque fois que j'ai fait une sorte de... Euh, chaque fois que j'ai fait un récapitulatif de ma vie... J'ai pu prendre des décisions Parfois tu fais un petit changement de 2 degrés Et au bout d'un an Tu as un changement de 45 degrés Voilà Donc je vais inviter les ancêtres Je demande la présence du Saint-Esprit Maintenant que je parle Je demande la présence de mes ancêtres J'appelle ma mère Et je remercie le Seigneur de m'avoir permis de passer D'esprit à chair à travers cette femme Elle s'appelait Gémier, Aurélie donc euh, je te salue maman je salue aussi ma grand-mère dont la mère de ma mère je salue la mère de mon père et je salue mes deux grands-pères ok voilà bon ils sont tous morts hein, tous. il n'y a que mon papa qui est vivant bon j'ai ai parlé avec lui ce matin donc mon père vous passe ses salutations il dit qu'il est heureux de m'avoir d'avoir participé à ma procréation bon je blague ok vous savez euh, ma vie a commencé à changer quand j'ai commencé à croire que sincèrement que sincèrement les prophéties de la bible s'appliquent à moi et quand je grandissais Bon, la Vierge Marie me rappelle que j'ai oublié de, de, de, de, de, de l'inviter. Ok. Bienvenue, Vierge Marie. Sois la bienvenue, maman. Ok. Donc, elle vous envoie beaucoup d'amour. Merci pour vos voeux sur TikTok. Merci, Jésaël. Merci. Je vais voir dans quelle direction ils veulent que je parle. Dans quoi je vais commencer. Ok il m'oriente vers mon histoire et j'espère je que ça va permettre à quelqu'un de voir son déclic. Donc, quand je grandissais, j'ai grandi, vous connaissez tous, j'ai grandi à Bafoussam, euh, à Tongan et on peut dire que je n'avais pas les meilleurs, euh, en anglais grandi credentials, je n'avais pas, tout n'allait pas dans ma faveur dans l'environnement où j'ai grandi. Donc on ne peut pas te dire que j'étais, je pas une, une enfant de riche, J'étais n'étais pas dans une maison avec, il n'y avait pas la voiture. Je ne sais pas comment, je j'étais dans un quartier Quand on voyait la voiture, on se disait Waouh, la voiture On, ça, ça, on s'attroupait à côté de la voiture, on regardait Mais il y avait ce truc en moi qui Je ne sais pas pourquoi, mais je savais que j'étais Je savais que j'étais spéciale Je savais que ce n'est pas seulement ça Et dans, dans mon quartier, les gens mouraient beaucoup Et quand les gens mouraient, tu pouvais carrément voir leur cadavre donc, vous connaissez en Afrique, non, quand les gens meurent, surtout au Cameroun, et je ne sais pas pour le Gabon, mais quand quelqu'un meurt au Cameroun, tu es là, tu as 5 ans, tu vois le cadavre de la personne. Euh, C'était un peu ça, c'est dans ça que j'ai grandi. Merci pour vos voeux de joyeux anniversaire, merci beaucoup. Donc, quand je vivais dans cette pauvreté, et en même temps dans cet endroit où les gens mouraient beaucoup, j'avais cette sensation que je vais toucher les gens. Je ne vais pas... Quand je voyais la pauvreté, je savais que c'était pas mon truc Je sais pas je peut dire ça Parce que beaucoup d'entre vous, vous avez cet appel à l'intérieur de vous En fait, c'est le vrai toi qui essaie de sortir de l'intérieur de toi Qui essaie de communiquer avec toi Et parfois, je me rappelle, je regardais souvent les étoiles Et je croyais beaucoup aux contes de fées Je sais pas pourquoi, mais je croyais beaucoup aux contes de fées Donc après ça, quand j'ai eu 10 ans, je suis partie de là-bas J'ai commencé à aller de maison en maison pour bon, moi, j'ai beaucoup voyagé dans les maisons des gens. Donc, euh, du coup, j'ai vu beaucoup de styles de vie. Certains étaient riches, certains étaient pas très riches, certains étaient euh, pauvres, certains étaient... Donc, je suis allé de maison en maison, j'ai vu plusieurs types de personnalités. Euh, et que, quand tu quand tu sors de ton environnement, n'ayant pas grandi avec tes deux parents, tu cherches une identité, tu cherches qui tu es. Tu as l'impression que tu cherches, tu, tu regardes, est-ce que c'est -ce est la... la ma mère n'était pas comme un modèle que j'ai eu j'ai observé ma mère parce que ma mère était toujours en train de travailler donc, et ma mère ne parlait pas beaucoup dans le sens où j'observais ma mère mais je ne peux pas dire qu'elle me passait des choses c'est en l'observant que j'ai pris quelques leçons d'elle donc dans toutes ces maisons j'essaie de regarder les femmes que je, je, je vois une tante, je la regarde est-ce que je veux ressembler à elle et donc je, je peux dire que j'étais un peu perdue et je cherchais un truc auquel j'appartiens je cherchais euh, tu vois quand tu cherches un endroit tu peux dire que voici tu vois, like, I belong here une tribu, on va dire comme ça je cherchais mais je ne trouvais pas hum. quelqu'un me dit que dans son village même à 15 ans tu ne peux pas avoir un cadavre ben monsieur ou madame telle personne je ne sais pas pour toi, mais chez nous, au Cameroun, tu as 5 ans, tu passes devant le cadavre. Ouais. Quand on fait la vie, on expose. Bon, de toute façon, je je vais, je vais quitter là. C'est pas très important, c'était un détail. Donc. Oh non, que tu es fini, toi. Je cherchais ma cola, je mangeais une cola. bonjour la grande comment tu vas ma chérie ça peut paraître aujourd'hui mon anniversaire donc il faut que je m'aller. Je ne j'ai pas bon excusez moi je continue mon histoire donc en cherchant tu vois sans le savoir si tu es une fille tu vas te retrouver en train de chercher une identité chez l'homme donc du coup on m'a dit le premier homme qui a commencé à me donner de belles paroles euh, et je veux dire que le premier garçon avec lequel j'ai commencé à sortir, c'était un visionnaire. Il a commencé à me donner, m'encourager. Genre, euh, on va devenir riche. Ça c'était des paroles que j'avais jamais entendues avant. Et ils ont dit non, après il faut, il faut, que tu partes en Europe. Donc, dans mon entourage, j'avais pas les gens qui parlaient dans ma vie pour m'inspirer. Et le jazz. Mais quand j'ai commencé à côtoyer des personnes, ces personnes ont commencé à parler des mots qui m'ont inspiré, qui ont commencé à faire que je voyais loin. C'est comme ça que je l'ai rencontré à 16 ans. J'ai commencé mon premier gars officiel quand j'avais 16 ans et demi. Je venais de passer mon bac. 16 ans, 17 ans, 18 ans, j'ai commencé à façonner mon image à partir de ce que ce garçon me disait. Ce qui fait que quelques années plus tard, quand on s'est séparés, et que, euh, il, il allait avec une autre femme, moi aussi, je suis parti avec un autre homme. Cette séparation m'a fait mal, et c'est comme s'il il est parti avec mon identité. Donc j'ai encore commencé à chercher qui je suis. Chercher. Et c'est là, dans cette douleur, à 24 ans, que j'arrive à l'église, et on me dit que je suis une princesse. Ça a résonné avec moi. Mais, je me disais... Princesse, comment j'ai commencé à lire la Bible quand j'ai lu la Bible la même année je suis tombée sur le développement personnel qui m'a fait commencer à comprendre le pouvoir de ton esprit que tu peux devenir tu peux devenir c'est comme ça que je mélange le christianisme la Bible que je lisais je mangeais la Bible carrément pendant 3-4 ans je mangeais la Bible je mangeais les livres de développement personnel j'ai commencé à mettre les deux ensemble je me suis rendu compte que ça commençait à sortir une personne qui était cachée à l'intérieur de moi, que je ne connaissais même pas, qui existait. Mais, je sentais, tu vois, peut-être quand tu restes ça, tu vois une femme qui passe avec une grosse voiture, tu vois une femme avocate comme ça, tu as peut-être 7 ans, 9 ans. Tu vois une femme qui passe avec une grande voiture, elle gare, elle sort, elle est élégante. Tu la regardes, tu dis, waouh, quand je serai grande, il faut que je sois comme la femme-là. Je ne sais pas pourquoi tu es inspiré par la grandeur, mais... Dans, autour de toi, ta mère, ton père, en fait, personne ne t'a jamais dit que tu peux être grande. C'est comme ça que j'ai commencé à creuser ma grandeur moi-même. TikTok. Vous avez des questions qui n'ont pas vraiment rapport avec ce que je suis en train de pipi vraiment c'est mon anniversaire je ne veux pas payer des bains donc si vous avez pour les bains allez regarder les vidéos j'ai fait plein de vidéos qui expliquent les bains c'est parce que vous êtes souvent paresseux vous ne voulez pas vous arriver sur ma page vous ne voulez pas prendre la peine tiktok les vidéos ne dépassent pas trois minutes donc en une heure tu peux regarder au moins dix vidéos au moins Allez regarder les vidéos pardon voilà. Donc quand je, je je commence à voir cela à l'intérieur de moi Je comprends que ça va prendre du temps Mais ce temps, je ne savais pas que le temps en fait C'est comme c'est comme si tu es en train d'être changé C'est comme si on, on, on entreprend quelqu'un qui est sale Et on le nettoie, on le lave, on lave, chaque jour on le lave on lave une couche de saleté qui... de mon vient le lave encore une couche de saleté qui... de mon vient le lave encore. Et ce lavage à C'est pour ça que même si vous commencez le lavage au sel, vous devez... laver vous C'est au bout de six mois, tu vas voir que tu as changé. C'est pas au bout de deux jours. Donc, ce lavage mental, physique, a commencé à se passer progressivement. Et dans le chemin, tu vas rencontrer quoi? Premièrement des décepticons, des gens qui vont faire comme s'ils sont avec toi des gens qui vont venir et vont te faire genre ouais moi aussi je suis comme ça et moi aussi euh, et chaque fois que j'ai voulu m'identifier à quelqu'un chaque fois que j'ai pris ma valeur ou ma mission dans la bouche de quelqu'un d'autre ça m'a causé préjudice après c'est pour ça que je vous dis toujours, lève-toi très tôt. développe la capacité de communiquer avec tes anges. Parce que ce sont eux qui vont te montrer le chemin que tu dois suivre. Ce sont eux qui vont te confirmer des choses. Ce sont eux qui vont t'aider dans les décisions. Parce que souvent, tu te retrouves, tu as trois options, trois gars. Peut-être même aucun de ces gars n'a des ancêtres ta part. Mais la question que tu poses, c'est qui est-il? Au lieu de dire, est-ce que c'est le moment? Et est-ce que cette personne est parmi ces personnes? Donc, et chaque fois que j'ai eu à me remettre en question totalement, ça m'a permis d'éliminer ce qui. Parce que parfois, tu, tu te retrouves dans une relation. Tu portes. Youms, merci pour les fleurs. C'est très gentil. Merci pour les fleurs. Et. Chaque fois que je me suis retrouvée en train de, de, de, de, de, de porter un fardeau d'une relation ou de m'alourdir avec quelqu'un sur moi, je me suis rendue compte que ça va premièrement dater ton identité parce que tu vas commencer à... Il y a des gens qui vont te faire des problèmes sans sens à côté de toi. Tu vas t'élever, tu te lèves le matin, il de te concentrer sur ce qu'on t'a dit dans la nuit, d'essayer de te rappeler de tes rêves, de vraiment de noter les instructions qu'on t'a données. Tu as les faux problèmes le matin Hein? Pourquoi tu ne m'as pas préparé à manger le matin Pourquoi tu n'as pas fait ceci ce matin un peu Mais comment t'a mis une croyance en toi Que non, c'est ça, voilà ta vie, tu es censée être comme ça. C'est bien. Tu commences à vivre la vie que des gens veulent pour toi. Mais au fond de toi, il y a quelque chose qui t'amène à gauche. L'extérieur en train de t'amener à droite. Chaque fois que je suis parti, comme l'extérieur a voulu, ça finit dans la frustration, le manque de confiance en moi, la pauvreté, parce que je perds toujours de l'argent comme ça. Et je me suis rendu compte qu'on nous a entraînés dans la société à faire confiance aux gens de l'extérieur. Mais pas de faire confiance en ta direction intérieure. J'ai fait la lecture de mission de vie d'une dame hier. Ceux qui ont pris des consultations actuellement, là, je, je consulte très peu, mais j'ai des collaborateurs qui travaillent avec moi. Donc, on a fait de notre mieux pour éponger. Donc, si vous avez demandé une consultation depuis, recontactez-nous, parce que depuis au moins 7 jours, ils sont en train d'éponger énormément de personnes. Je fais la lecture de, des, de destinée de la femme, et je me rends compte que elle a cette euh, a disparity, elle a cette... cette, cette ces deux chemins, c'est un peu comme si y a une force. Parce qu'elle vit, vit au Togo. Et c'est un pays où à l'extérieur, tout est musulman. tout est, La femme n'a pas le pouvoir. La femme ne doit pas s'exposer. La femme ne doit pas croire en elle. Et à l'intérieur d'elle, c'est une femme que elle a un pouvoir extrême de manifestation. C'est-à-dire que si elle veut n'importe quoi, il suffit de ce qu'elle se dise que okay, je vais avoir ça. Ok, c'est 5 millions. Laissez, je vais avoir l'argent pour acheter ça. C'est tout. Donnez-lui un ou deux mois. Les 5 millions là vont venir. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de... Il y a cette force en vous qui veut se manifester et vous montrer des choses que vous saviez que vous pouvez faire. Mais, vous êtes déjà bloqué, Vous êtes comme coincé dans un système. Un système qui vous fait peur, genre, hey, « et si je pars d'ici, je vais faire comment avec quatre enfants seuls? »« Cinq enfants, comment je vais faire? » Chaque soir que tu rentres, il rentre... Vous deux, vous êtes frustrés. Vous vous regardez, vous savez que vous n'êtes pas heureux là. Vous savez qu'il n'y a que la frustration qui ressort de votre, de votre... Vous vivez dans la même maison. Frustration sur frustration. Frustration sur frustration. Tu sais que tu n'es pas heureuse là où tu es. Tu sais que tu n'es pas heureux. Bon, il faut quand même que je montre aussi à tout le monde que j'ai aussi, bien que j'ai... Voilà l'un des facteurs qui m'a beaucoup ralenti. Et à chaque fois que j'ai voulu faire plaisir aux gens, c'est comme ça que j'ai perdu ma puissance. Parce que la puissance spirituelle, d'après mon expérience et ce qu'ils m'ont enseigné, tu vas rester, ils vont te dire, quitte l'homme là. Quitte l'homme là. Ah, c'est qui paie le loyer. C'est lui qui fait telle chose. Ah. non, Tu restes frustre ses mauvais esprits même dans la nuit où ça vient te déranger tu es toujours là tu maigris tu es frustré tu es stressé tu es toujours là tu supportes tu supportes et vous ne savez pas qu'il y a même des gens qui vous ont quitté pour vous faire du bien la personne t'a quitté ça t'a donc tu penses que ta mission de vie c'est de te marier donc c'est pour ça que tu es venu sur la terre. Donc toutes les femmes qui ne sont pas mariées là, elles ne sont pas avec des êtres humains. Toutes les femmes qui n'ont pas accouché là, elles ne sont pas des êtres humains. Hum? Bonjour TikTok. Merci pour les fleurs ou merci. Gaga, merci pour les fleurs. Et sans le savoir, il y a des personnes qui tirent leur valeur de cette bague. Je suis mariée, donc je suis. Hum, je suis mariée. Je suis que... Je te reviens à 3 heures. Ton esprit dans quoi te dit que tu sais que tu n'es pas heureuse ici. Quitte de là. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que? Je vais faire comment? Tu ne peux pas avoir le beurre et tu as l'argent du beurre. Vous voulez en fait être confortable, plaire à tout le monde entier et accomplir votre mission de vie. Voilà ce que vous voulez. Tu vas être confortable, tu manges la du gars. Après, il te laisse faire tout ce que tu veux. Non, ma chérie, c'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Par contre, il y en a très vite. C'est un peu comme si tu as une sensibilité à tes anges. Je peux pas, je peux pas vous mentir. J'ai au moins suivi trois fois de ma vie. Bonjour, mon triplette. J'ai eu trois fois de ma vie où j'étais dans une relation que Dieu m'avait dit clairement, audiblement, n'était même pas avec la personne. Dès que je me mets en relation avec la personne, mes finances sèchent. Tout se bloque. Dans, donc, je donc, sais comme je commence aujourd'hui, dans quatre jours maximum. Voilà, il faut bien quitter le public avant que le, le public ne te quitte. Quatre jours maximum. Je reste un matin comme ça, là, mon agence s'est vidé partout. Le Saint-Esprit, tu, tu dis que tu veux, tu veux prier, Dieu te dit que tu sais il y a ton problème. Va arrêter la chose là. Ah, Dieu toi aussi. Tout sauf la note là, non. Tu arrêtes à 14h. 17h, tes comptes sont débloqués. Merci capitaine. 17h, donc 2, 3 h plus tard, tu vois comment tes choses commencent à s'ouvrir il y a une dimension oui. et ça je suis en train de parler au roi et au reine je vous ai dit que depuis peut-être deux mois je suis appelée à, à tout le monde c'est pour ça que quand vous venez vers moi, vous venez, vous venez me tenter même si vous payez 500 euros pour la consultation si vous avez les énergies des décès, tu compte, ça ne va pas marcher parce qu'il y en a parmi vous votre cœur est noir vous venez ici vous faites le semblant je suis appelé à ces rois et ces reines-là. Qui ont déjà commencé leur travail spirituel. Vous avez déjà commencé à vous ouvrir. Tu as vu le, le bain de sel comme ça, là, tu es parti, tu as fait seul dans ta chambre. Elle. Tu fais ton bain, tu mets ta bougie, tu pries, tu parles. J'ai vu l'autre jour une femme dans de coiffure. Elle me dit que le sel marche avec la foi. Elle dit que mamie, que le sel marche avec la foi. Que seulement la foi, que si seulement les gens savaient. Que hier, je disais à ma soeur de se laver le sel. Qu en quelques semaines, le sel a ouvert mes portes jusqu'à. J'ai dit à sa mari. Elle dit que ma chérie, ça veut dire que tu étais prête. Elle dit qu'elle se lavait avec le sel. Sa belle famille, que quand son mari est mort, toute sa belle famille l'avait insulté. Elle dit qu'ils sont restés, ils l'ont appelé, s'excusé au téléphone, jusqu'à elle n'en croyait pas ses oreilles. Elle dit que maman le sait au... Beaucoup d'entre vous, les rois et les reines, parce que je suis appelée au roi. Voilà un gars, tu dis que tu as, tu as la petite soeur de ton père, c'est elle qui t'a élevé. Tu es femme aujourd'hui grâce à elle. Voilà, paix à son âme. Comment qu'elle repose en paix Quand tu as.. Parce que j'ai d'abord parlé de mon histoire pour que vous puissiez comprendre. Parce que beaucoup d'entre vous, certains, vous êtes en Europe, vous êtes aux États-Unis, au Canada, Australie, vous suivez de beaucoup de pays. Et depuis que tu es arrivé dans le pays là, peut-être dans le boulot où tu es, Dieu te dit, Dieu te montre que ce n'est pas. Il te montre qu'il y a quelque chose de plus en toi. Il te montre qu'il y a quelque chose, que tu ne vas pas faire ce que tu es censé faire. Et la première chose qui attache les rois et les reines, je vous dis que le, le sel, le lavage au sel, là non. Ce sont les énergies. Certains, vous êtes euh, customer service, donc tu travailles en relation avec les clients. C'est-à-dire, tu dans un endroit tu parles beaucoup avec les gens. Les gens entrent, ils sortent, ils entrent, ils sortent. Et ça fait plein d'énergie. Ce qui fait que quand tu rentres le soir, tu as au moins l'énergie de 50 personnes sur toi. Ça te bloque. Je ne sais pas. Maintenant, dans tes prières, même avant de tomber sur moi, dans tes prières, tu demandais toujours, Seigneur, je sais pas, je jeûne, je prie, je vais à l'église, je fais tout ce qu'on me demande de faire. Pourquoi ça n'avance pas Je tombe sur mes vidéos, comme ça là. Hein? Je vous ai dit que les gens que j'ai aidés, c'est même pas les gens qui sont venus pour la consultation. Non, la personne elle a vu mes vidéos, l'a fait. C'est tout, hein. il ne m'a jamais dit que tes vidéos m'a aidé. Mais je sais qu'il y a les gens là dehors que c'était ce qui manquait à votre à votre vie, on va dire comme ça. Pour que tu t'ouvres. quand on, on, Ça fait même pas deux ans que j'ai commencé à le faire. Parce que je, quand je suis à l'église, le développement personnel, à un moment je suis partie de l'église. J'ai commencé à chercher. Je suis allée vers le. C'est là que j'ai appris à parler avec les morts. Je suis allée aussi. Euh... Je faisais déjà parce qu'à l'église j'avais. On m'appelait prophète. Donc je prophétisais déjà à l'église. Parce que quand tu prophétises, ça veut dire que tu tapes dans l'esprit de Dieu pour voir le futur ou le passé. Soit ce qui s'est passé, soit ce qui va se passer. C'est ça un prophète. Donc j'avais déjà ça. Et quand je suis sortie, j'ai commencé à explorer. Quelqu'un a mis sur TikTok tout à l'heure que bonjour et merci pour le, les fleurs aux zones interdites. Merci beaucoup. Quelqu'un a mis cela que c'est quand tu es rentré en Afrique, justement, euh, vous devez trouver votre terre. Parce que j'étais en Europe, mais mon cœur allait trop sur les Africains. Je ne vais pas vous mentir. Quand je voyais les gens, dans, ils tombaient dans l'eau en, en, en Libye en traversant. Ça me faisait très, tellement mal au cœur. Parce que je me disais que voilà des hommes et des femmes talentueux. Si tu t'en sors déjà au camerounais tu as même ton petit business, ça veut dire que tu peux t'en sortir. Regardez, ça me faisait mal. Je faisais les directs, des gens venaient parler. J'invitais les gens de l'Europe qui ont beau, ça, qui ont traversé avec Lola, à venir et partager leur histoire ici. Le but, en fait, c'était que les gens comprennent la réalité de l'Europe j'ai fait ça en 2018 j'ai fait ça pendant presque toute l'année Là, je faisais des directs sur ma page personnelle et j'en parlais à un moment l'esprit me dit va en Afrique en trois semaines j'ai porté toutes mes choses je suis quittée de l'Europe de j'avais fait 13 ans en Europe je suis venue en Afrique et je pense que de façon ultime quand je suis venue en Afrique ça m'a permis de me reconnecter avec mes ancêtres, parce que quand je suis partie euh, en Europe, j'ai fait peut-être 5 ans, tous mes, tous mes ancêtres en 2 ans ils sont morts, tous mes grands-pères, grands grands-mères, en l'espace de 5 ans ils sont tous morts, tous, ma mère, ma grand-mère, mon grand-père, des deux côtés, ils sont tous morts en l'espace de 5 ans, donc, quand je suis revenue en Afrique, c'est comme si je me suis reconnectée avec ma racine. C'est pour ça que dans vos prières, vous devez toujours demander « Où est ma terre ?»« Où est l'endroit où je vais prospérer ?» Parce que quand tu trouves ton lieu Quand tu trouves ton lieu Je vous ai parlé des libations Tu, prends, tu, prends la, tu développes l'habitude Tous les mois, toutes les semaines Ça dépend de toi Et ça dépend de ce que tu demandes Mais ne viens pas demander seulement quelque chose Je ne sais pas comment l'église et même à l'église, ne vous rendent pas service. Ils ne vous enseignent pas comment demander. Je regardais un film l'autre jour. C'est un film de sorcier. Il n'y a pas que les mauvais sorciers. Donc, là, ils montraient comment... Euh, là, le jeune homme... Si vous regardez sur Netflix, ça s'appelle Maléfice. Malefice. M-A-L, Mal et En anglais, c'est The bastard son and the devil himself. Something like that. Donc, ils quittent de l'Angleterre, ils arrivent à Paris. Quand ils accostent, le sorcier là prend une chaîne, il lance euh, un des gars qui était, là, qui était là. Le petit là lui demande, mais pourquoi tu donnes une chaîne, c'est trop cher. Il lui dit que quand tu es arrivé dans un nouveau territoire, tu dois donner, tu dois faire un cadeau aux entités. Il dit ça c'est pour ne pas avoir de la malchance là-bas, ou pour ne pas être tué sur cette terre. Quand, écoutez, les blancs, toute la spiritualité que les blancs font, ils mettent dans le film. Et je pense que c'est le noir qui avait intentionnellement, donc volontairement, il veut se bloquer, voiler les yeux. Garant ensuite dit, tu t'interrogeais sur ta vie, tu cherchais un déclic et ton premier lavage au sel, ça te, ce fut une explosion. Waouh, super euh, la dîme pour le Gabon, tu envoies ça au 07 47 3979 Donc, les dîmes pour demain, il y a les numéros sur la page. 07 0747-3979. Et le nom, c'est Jean d'Éric. Donc, je bénis ta dîme. Il faudrait que je bénisse les dîmes. J'ai même oublié de, de, de vous dire ça. Je dois bénir vos dîmes aussi. Parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont payé les dîmes et qui ont vu beaucoup, qui ont eu beaucoup de témoignages. L'Africain, en fait, quand on part en Europe, je me rappelle quand je suis arrivée en Europe, pour moi, c'est comme si j'avais oublié toutes les traditions. C'est comme si je me disais, ah, enfin, je peux me débarrasser de tous les trucs des Africains-là. Ça, c'est les pensées que j'avais quand j'étais jeune. Ce qui fait qu'on est en Europe, mais on n'enseigne pas ça à nos enfants. Même lancer de poule, par exemple. Dans le groupe, on a un groupe pour la Côte d'Ivoire. Il y a une dame qui a posté là-bas. Je suis en Côte d'Ivoire à partir de jeudi, je pense. Jeudi, je suis en Côte d'Ivoire. Donc, je vais faire quelques jours à Abidjan. Pour l'instant, je suis à Libreville. Donc, la dame, elle a regardé la vidéo où je vous parlais du cadenas, le rituel où on ferme le cadenas pour se débloquer. Et là, elle a dit qu'elle se rappelle, elle et son mari blanc. Ils sont allés euh, quelque part à Paris. Vous voyez les lieux qu'ils ont souvent là. Et il, dit il y avait un mur, une grille, où les gens accrochaient les cadenas, ils faisaient leurs vœu, ils scellaient le cadenas. Il y avait des endroits, ils arrivent au, au bord de la fontaine, ils prennent la pièce, ils font un vœu, ils lancent la pièce dans l'eau. Ça veut dire qu'ils font une offrande à l'eau. Mais cette offrande, c'est une pièce. Et ils mettent un vœu dessus. Tout ce que je vous enseigne ici ce sont des choses que vous voyez mais pour vous c'est un peu comme si c'était vraiment c'est le jeu voilà le il y a quelqu'un ici qui dit TikTok à côté de la tour Eiffel ok le numéro de Libreville c'est le 07 41 80 080 Pour Libreville, ce sera demain. Vous pouvez venir demain. Il n'y a que demain que je vais consulter parce qu'après demain, je voyage. Donc, Libreville, le numéro, c'est 0741 80 080. Le pont des amoureux à Paris. Voilà. Je consulte aussi à distance. Je suis revenu en Afrique. Je me suis rendu compte que les choses que j'avais rejetées, parce que ma vie était, je, moi j'étais bloqué plus plus plus. Comment dire que blocage super bloqué, super bloqué, super bloqué. jacques que, je, je, je parlais avec une dame hier, elle me dit, je suis avec un homme. Il me dit, ma chérie, souvent je veux te donner l'argent, mais je sais pas pourquoi. Après, je n'ai plus envie oui il lui dit ma chérie tu es bloquée. ma chérie je ne sais pas pourquoi parfois je vais te donner l'argent mais les problèmes ça finit avant que je ne te donne malheureusement vos parents ne vous ont rien appris la poule est-ce que vous savez que la poule c'est pas seulement pour le KFC est-ce que vous savez ça Hein? Est-ce que vous savez que la poule, ce n'est pas seulement pour le KFC Les œufs, ce n'est pas seulement pour faire bouillir, on mange. Hé, hey, mes gens, pardon, dites-moi aussi. On fait quoi avec la poule Il y en a parmi vous que on n'a jamais lancé une poule pour ton enfant quelque part. Même pour toi, même pour toi qui m'écoutes là. Tu n'as jamais pris l'eau. Prends de même une bouteille d'eau comme ça là. Tu parles. Je parle. Au... Chaque terre a ses, ses, ses ancêtres. Tu es là-bas à Washington depuis 10 ans, 15 ans. Tu fais les tests de, de nationalité. Tu échoues chaque année. Tu as demandé l'asile depuis 5 ans. On t'a refusé, mais tu es que là. Donc, tu ne connais même pas quelle est ta situation. Tu veux te traverser depuis Tu es là. La poule, c'est n'est pas seulement pour le KFC, je vous dis. Même les œufs. Tu peux prendre l'œuf. Tu passes ça sur ton corps. Tu passes sur ton corps. Tu parles que toutes les mauvaises énergies qu'il y a dans mon corps, c'est n'importe quelle chance que j'ai portée. Peut-être je sais que pour vous, vous ne croyez pas. Je ne sais pas. Je ne sais même pas ce qu'on vous a fait. On a mis quoi dans votre cerveau Hein le problème c'est qu'il y a ici là euh, Claude qui dit que les parents quand on demande ils ne disent pas ce ne sera pas la faute de ton père si tu n'es pas éduqué ton père n'a pas fait, il a échoué non regarde ton père, tu regardes sa vie, ça a donné quoi peut plus me périr faute de connaissance et c'est ce que tu connais qui te sauve c'est ce que tu connais qui te sauve les choristes là, les choristes moi, avant, je croyais que c'était pour les féticheurs. Les coris, les coris. C'est parce que souvent, je vends après, je dis encore que, ah, je vais tellement vous, vous, vous, vous, vous vendre ça que vous allez croire que ce je, n'est je, je pas. pas seulement pour le business. Ce n'est pas seulement pour le business. Voilà les pieds, les bracelets. Ça, là, la pierre noircie, si, ça protège. Voilà l'œil, le mauvais œil. Ce sont les produits que j'ai fini par vendre aux gens. La voilà, l'œil, l'œil là. Je suis entré dans un. Au glacier moderne. J'étais à Douala au glacier de, moderne. J'entre comme ça, j'observe. J'ai vu un. Il y a une sorte de tableau avec plein d'œil ici là, dessus. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu dans. Il y a les Libanais, il y a les Turcs. Entrez dans leur magasin, observez bien. Comment vous croyez que les gens là arrivent dans n'importe quel pays africain avec tous les doudous que vous avez ici là Ils font les choses, ça dépasse pour vous. À Abidjan, alors c'est grave. Oh, tous les business, c'est les Libanais qui ont pris. Mesdames, messieurs, mes gens, ils connaissent quelque chose que vous, vous ne voulez pas connaître. il est temps d'arrêter de dire que ma mère ne m'a rien montré. Ta mère n'avait pas TikTok. Tu as TikTok. Tu n'es pas tombé ici par hasard. Tu n'es pas tombé ici par hasard. Il y a les colliers que tu dois mettre sur toi. Parce qu'il y a des magasins où quand tu entres comme ça, tu ne sais pas pour ce qui t'arrive. Tu passes peux prendre les choses, tu mets dans le sac, tu, tu mets dans la cobaye, tu peux acheter. Tu te retrouves que tu as dépensé 50 000$ là dedans. Il y a des gens qui, qui placent des envoûtements sur leur magasin, sur leur business. Dès que tu traverses la porte comme ça, là, bien ça te prend. Parce que tu n'étais pas protégé. Oh Seigneur, je prie juste que vous vous ouvrez, que vous ouvrez votre... Euh, arrêtez de vous intéresser aux choses qui ne, sont, qui ne vont pas vous aider. Souvent, tu es dans les nouvelles-là pendant 6 heures de temps. On va faire une vidéo de trois minutes. On va te montrer que prends l'œuf. D'ailleurs, en passant, je vais donner les astuces. Je donne quelques astuces. Vous allez, si vous, avez, vous pouvez vous rappeler de ça, c'est bien. L'œuf. Si tu es en, en France, tu n'as pas l'œuf de, de la peau du village. Pas de souci. Ne te dérange pas prend le l'œuf c'est l'œuf même si c'est modifié c'est l'œuf l'œuf a plusieurs usages j'ai des astuces que j'ai montré tu prends le feutre pas noir mais le feutre rouge de préférence bleu si tu n'as pas le rouge tu écris tes blocages sur l'œuf il y en a parmi vous vous n'avez pas accouché depuis longtemps oh je veux l'enfant oh je veux l'enfant oh je veux l'enfant est-ce que j'allais non je passe à l'hôpital il et pas à l'hôpital L'hôpital. Hmm? Merci pour vos vœux de joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Merci. La femme qui faisait l'œuf, elle faisait l'œuf où son mari et ses enfants sont morts. Et eh oui. Un œuf qui n'a pas de craque. Un œuf qui est entier. Si tu si, si, as même petit, une petite cassure, ça, tu laisses. Parce que dans le monde spirituel... Il y a la noix de coco, par exemple. Tu peux parler, tu casses. Quand tu casses la noix de coco, tout ce qui est fermé spirituellement, vous voyez le, le piment de Guinée, non? Le piment de Guinée, le jujube, euh, l'œuf, la noix de coco, toutes ces choses qui sont scellées naturellement. Donc, naturellement, quand ça sort de son environnement, c'est scellé. Voilà. Dans tous les magasins en Turquie, il y a l'œil bleu à l'entrée. Voilà. Quand je vais vous dire comme ça, vous allez maintenant remarquer vous allez, quand vous allez maintenant passer, vous allez regarder, vous allez dire, ah, voilà ce dont elle parlé. Quand je vous parle de l'œil là, c'est comme ça. C'est généralement bleu et noir, c'est ça. Bleu et noir, comme ça. Bleu et noir. Donc, tu prends l'œuf, un oeuf cru. Tu écris tes blocages sur l'œuf. Voilà une des options. Soit tu écris tes blocages au-dessus. Voilà. Je, je suis pas employé depuis. On employment ou bien ch euh, chômage, célibat. Euh, Malédiction familiale. Marie de nuit. C'est plein chez vous. Tu écris, tu écris, tu écris. Et quand tu fais ton travail spirituel, s'il faut que tu fasses ça 50 fois, ma chérie, fais 50 fois. Parce que vous êtes trop paresseux. Tu pars à l'hôpital, on te donne un petit remède. Un petit remède que c'est 80% amidon. 10% le remède. Tu vas boire ça fidèlement. On te dit, non, fais ton truc, fais tes lavages, mais tu te laves avec, tu parles sur ça. Ah, J'ai vu ça au marché central à droite, chez les yami, mon sac accroché à mon épaule, mon bras s'alordit, et me tire vers ce magasin, j'achète les choses pour 40 000 sans vouloir. <rire> oh, <c 'est> <rire> tu vas confirmer. Euh, y a, en France, chez les Chinois, dans tous les magasins is ils ont deux types de fleurs à l'entrée. Vous ne pouvez même pas développer l'Afrique. Attends, qu'est-ce que qu'est-ce que l'autre personne a dit? Hum, vous prenez même les vos imaginations là. Au développement l'Afrique, le reste, on s'en fout. Oh là là, si tu développais l'Afrique, tu ne serais pas dans mon direct. Sérieusement. Parce que si ce que je fais n'est de personne, tu ne devrais pas être là. Ok? D'accord. Je continue avec le feu. C'est qu'il y a des gens que ça intéresse. Donc, tu finis d'écrire ce qui te bloque. Tu vas le casser. Normalement, quand tu charges cette œuf, si tu le charges négativement, il doit tu ne dois pas faire que la goutte de cette œuf là te touche ou ça touche quelqu'un d'autre. Bonjour, bonjour le roi teigneau Donc tu parles sur l'œuf. Donc cette, tout ce qui a de négatif qui est sur moi, je transfère ça dans cette œuf. Et comme je vais casser l'œuf, ça peut être une noix de coco. Ça peut être.. Je euh, vous ai parlé du piment de Guinée. Mais pour le piment de Guinée, c'est les, les vœux positifs. Pour le jupe, c'est les vœux positifs. Donc je charge cette œuf de négatif, tout ce qui a des négatifs qui est sur moi. Et. Ce qui vous concerne, c'est généralement invisible. Je sais que vous ne croyez pas. Tu le charges. Et tu dis que comme je casse le signe, je déclare que toutes ces malédictions sont brisées de ma vie, de mon corps. Normalement, tu peux te mettre dans la cour ou tu te mets dans ta douche. Parce que je sais qu'en Europe, vous n'avez peut-être pas l'opportunité d'avoir des, des cours. Tu te mets dans la douche, tu lances dans le pot à distance. Comme je vais casser le si, si y avait n'importe quel mauvais sort, n'importe quel mauvais esprit, qui me bloquait, qui empêche que je le conçoive, qui empêche que je ne me marie, qui empêche que je ne sais pas, quand homme reste avec moi, qui empêche tout ce que tu veux. Comme je casse ça comme ça, je déclare que c'est brisé de ma vie. Au nom de Jésus, tu lances maintenant cette œuf. Tu dois t'assurer qu'il craque. Le but, c'est que ça craque, pas que ça éclabousse toute ta douche. Le but, c'est que ça craque. Dès que ça fait craque, le sort, tu l'as cassé. compris l'autre option tu peux prendre le tu le balades sur tout ton corps que toute une mauvaise énergie qui a sur moi peu importe et généralement ça peut être les jours où tu as travaillé tu as abordé beaucoup de personnes dans la journée tu es hyper fatigué apprenez à vous soigner avec ce qu'il y a dans votre environnement parce que il euh, y a des nuits tu fais des mauvais rêves il y a des choses avec lesquelles vous devez dormir, dans. vous devez avoir ça dans votre maison. Quand vous louez la maison, tu loues la maison, tu en dans la maison, tu ne laves pas le sol, tu le sel, tu ne fais rien, tu as un seulement comme ça là. Tu sais que qui a vu, qui a vécu dans la maison avant Tu sais qu'il y a quel esprit là-bas Ces choses comme ça. Donc, l'autre option maintenant, comme j'explique, tu fais balader le, sur toi, sur tout ton corps, C'est n'importe quelle mauvaise énergie qui est attachée à moi, comme je suis en train de frotter ça sur moi, des craques vont se transférer dans cette. Quand tu finis, tu parles. je me débarrasse de ces mauvaises énergies. Quand tu peux prendre un verre, tu mets de l'eau. Oui. Je ai de direct. Tu peux. Apparemment, tu as ma puce. Je veux okay. que tu me donnes ça. La puce que l'autre avait donnée là, monsieur l'autre là. Tu t'allais donner ça à beaucoup je pense. Vais. Oui. Mmh. Tu l'as. Il t'a remis non Non. Je l'ai vu ce matin. Il m'a dit que c'est tu sais toi qui as ça. Non. D'accord. Bon. Il faut que tu ailles le voir. Il faut que tu ailles le voir. Puisque je crois que c'est toi qui avait la puce. Oui, est ça, il est comme je non donc tu dois d'abord attendre. Attends d'abord, je finis le direct, s'il te plaît. tu finis, tu prends un verre d'eau. Tu casses l'œuf sur l'eau. Tu ouvres. Tu mets dans l'eau. Si tu regardes normalement, parce que je sais que vous, vous n'avez jamais fait ça, donc vous avez plein d'une mauvaise énergie sur vous. Normalement. Euh, s'il le fait clair ça veut dire qu'il n'y avait rien de mauvais sur toi mais dans 99,9% des cas ce sera euh, tu vas voir comme une sorte de ce sera flou il y aura une sorte de nuage blanc dedans ce sera pas clair tu connais quand le jaune le fait clair en tout cas Je sais pas peu ce sera pas clair ok tu mets dans, une, dans un verre d'eau donc tu casses tu ouvres ça tombe quand ça tombe tu regardes à travers Normalement, tu vas voir une, une... Je sais pas... Je vais appeler ça un nuage. Hein. Un nuage, ou bien ce sera flou, en tout cas, trouble. Voilà. Donc, le but, si tu peux trouver du, du piment. Du piment. Tu as le piment, non. Tu peux avoir du piment. Tu écrases même ton piment toi-même. Ou bien si tu as du piment en poudre, tu verses ça là-dedans. Je crois qu'il y a aussi du poivre que tu dois verser dedans. Et en versant normalement avec du sel, tu dois parler et dire que tu as nul. Tous ces mauvais esprits-là, comme ils sont contenus là-dedans, tu annules et tu renvoies. Tu peux dire que tu renvoies à l'expéditeur. Tu fais ça, tu finis, tu verses, que ça ne te touche pas. Tu verses dans tes toilettes, tu tires l'eau. C'est pour les gens qui sont dans les endroits des blancs, là. Tu verses dans les toilettes, tu tires l'eau. Si tu fais ça en étant dans ta maison où il y a les toilettes externes, ne pas pas remettre dans tes toilettes. Parce que c'est comme si tu prenais encore potentiellement les mauvais esprits-là, tu verses encore là-dedans. Donc tu peux aller verser ça très loin dans un champ. Tu verses sur la terre. La terre absorbe très bien les mauvaises esprits, les mauvaises énergies. C'est pour ça que je dis, je conseille souvent quand tu te laves, si tu te laves dans un endroit où tu as les toilettes extérieures, le reste d'eau ne fait pas que cette eau parte dans tes toilettes ou dans ta fosse. Parce que c'est quand tu te laves normalement tu enlèves les mauvaises énergies sur toi. Il ne faut pas que ça coule, ça reste chez toi. Il faut que ça parte. La terre absorbe les mauvaises énergies. La terre est faite pour ça. Et comme ça absorbe, ça convertit et ça te redonne ce qui est, ça donne la vie. Donc, je vais vous donner l'autre astuce. Euh, quand vous aménagez la nouvelle maison, vous devez prendre, si vous avez des questions par rapport au truc, poivre, poivre noir, s'il vous plaît. Les Indiens ne cachent pas, c'est vous qui cachez, non? C'est vous qui cachez pour vous et vous avez honte. Je pense que les Noirs ont honte de leur spiritualité. Si ça t'éclabousse, ne fais pas que ça t'éclabousse. Je ne sais pas pourquoi vous êtes têtu. On te dit un truc qu'on dit que ne fais pas que ça t'éclabousse. Mais dans parles, tu fais que ça t'éclabousse. Ça veut dire que ce que tu as enlevé sur toi, tu as encore remis sur toi. Tu l'as encore fait. Bon, si tu jettes dans la poubelle, assure-toi que ça parte le même jour. Les bracelets, il y en a. a Celui-ci, je le vois à 10 000. Celui-ci. celui avec les courriers. Les coris, vous devez en avoir chez vous tu peux même mettre tu as, euh, tu as les décorations comme met à la maison là non tu mets quelques coris sur la table tu cherches des endroits où tu les mets tu peux peut-être accrocher euh, dans ta chambre aussi si tu peux en avoir c'est super euh, pour le carrefour je ne connais pas l'autre là donc je ne saurais te dire c'est pour te dire d'aller casser le faux carrefour généralement quand je monte des trucs à faire j'évite toujours que ce soit fait hors de la maison parce que c'est un domaine que tu ne maîtrises pas. C'est-à-dire, si tu pars dans un carrefour pour faire, l'autre là, je ne saurais te dire pour l'instant. Okay? Non, le, le bain de sel, c'est mieux. Le bain de sel, c'est un truc que tu dois faire. Tu ne dois même pas penser. Ça doit, tu dois faire... Voilà. Euh, donc, j'étais en train de parler quand tu aménages, quand tu viens d'aménager. Supposons même que tu n'as jamais euh, travaillé sur ta maison. Absolument jamais. Et euh, le risque que tu cours, c'est parfois les cauchemars. Et vous avez souvent les cauchemars parce que vous ne faites pas vos dons avant de dormir. Pendant la journée, vous rencontrez beaucoup d'entités. Parfois, vous avez la télé à la maison qui joue. Ça donne beaucoup d'énergie négative dans la maison. Et vous ne... Il y a la sauge. brûler la sauge ou les lauriers ou euh, les, clous, les clous de girofle. Vous mettez avec le charbon ardent. Si ça va dans la fosse, Sandra, tu n'as pas le choix, tu laisses seulement sa part. Donc, supposons que tu n'as jamais purifié ta maison cherche le laurier aujourd'hui aujourd'hui Tu brûles. si tu vis chez quelqu'un ne, ne, ne fais pas ça, laisse sa maison comme cela laisse la maison de la personne comme c'est mais papa dit que tu vas faire quelque chose c'est pas ta maison, je vous en prie j'ai dit si tu viens en France va casser dans les toilettes il y a le, le pot non, Toi pas me dire qu'en France vous faites caca dans, dans le trou quand même c'est le pot non Donc, tu lances dans le pot ça se casse et puis tu tires l'eau donc, quand tu es dans cette maison, je, dans le cas où tu es chez toi au haut, ne parlez pas chercher les gens. Ils vont vous, ça va révéler le mauvais esprit. Vous vous détestez. Ils vont te chasser de la maison. Donc, tu dois brûler. Euh, cherche le laurier, la feuille de laurier entière. Donc, la feuille de laurier entière peut être utilisée de deux façons. C'est vrai qu'il y a plusieurs autres façons, mais je vais me limiter à deux. Tu écris, cherche une, une feuille entière qui n'a rien, qui n'est pas déchirée. Tu écris dessus la somme d'argent que tu veux ou toute autre chose que tu désires, tu écris, tu brûles, je vous devais avoir du charbon ardent à la maison, tu brûles en brûlant dès que tu déposes, Donc, il y a les portails spirituels, l'eau, quand tu verses de l'eau sur quelque chose, tu es en train d'ouvrir un portail spirituel, c'est une opportunité pour communiquer, pour dire ce que tu veux et recevoir ce que tu veux, je vois un peu ça comme une sortie et une entrée, Donc, il y a quand tu allumes un feu, quand tu allumes une bougie, tu vas vous faire un portail, tu prends l'eau, tu verses sur le sol, tu prends l'eau, tu verses sur toi, donc l'eau, c'est les ouvertures, le feu, ou quand tu brûles quelque chose, ça dans la Bible, quand ils faisaient des offrandes, après, ils il dit qu'ils brûlaient la graisse, ils brûlent la graisse de leur, euh, des animaux qui sont sacrifiés, en brûlant cette, cette fumée qui monte, c'est une offrande à l'éternel, ça ouvre un portail. Et ça c'est moi là qui peux maintenant dire, éternel des armées, voilà ce qu'on veut, voilà ce qu'on veut. Euh, Nanou, tu dis que mettre du sel euh, dans un ramequin avec une rondelle de citron à l'entrée de la maison, ça apporte quoi? Tu dois aller voir là où tu as vu cette recette. C'est là-bas que tu vas demander. Tu as compris, ma chérie. Tu peux aller voir une recette quelque part, tu vas me dire, demain. après ça, c'est sympa moi qui ai donné la recette. Et le truc dans le spirituel, c'est que ne partez pas chercher à faire 500 astuces. Mais tu as trois astuces que tu fais bien, avec ta foi, au lieu de chercher à tout faire, ou de tout connaître, parce qu'il y en a parmi vous, quand vous collectionnez seulement ça sur TikTok, Ah, il y avait ça, il y avait ça. Ah, je connais ça. Tu n'as rien fait de tout ça. Tu te trompes toi-même. Il est là, yourself. Ok, merci pour le cœur, ma chérie. Il euh, y a quelqu'un, le charbon à c'est un charbon que tu allumes et tu allumes ça, ça prend, ça, ça, ça, ça, ça, ça, voilà. ça prend le feu en, en l'espace de 30 secondes. Alors que le charbon normal prend du temps. Donc, le charbon à dents, ça prend ça prend peu de temps pour ça. ça. Donc, j'en ai c'est là-dedans, j'ai pas ça ici. C'est rond comme ça. Tu mets ça sur le feu, sur le gaz pour 10 secondes ou 20 secondes. Ça prend et ça brûle seul. Quand tu as ton, ta feuille de laurier sur laquelle tu écris ce que tu désires, tu déposes. Quand c'est en train de brûler maintenant, tu parles, tu dis ce que tu veux. Pour ceux qui sont spirituels, quand tu, si tu as vraiment mis ton, tes intentions sur la feuille de laurier, quand tu vas brûler, tu vas sentir comment il y a un truc qui tue ton corps. Soit tu vas sentir comment tu reçois quelque chose. Donc, ça c'est la première option de, option de ce que tu peux faire avec le laurier. Deuxième option, tu n'écris rien dessus, tu mets dans la maison, au centre, tu brûles laurier avec quelques coups de girofle euh, il, faut, il faut valoriser les chiffres 3, 7 donc si tu choisis de faire 3 lauriers tu fais 3 lauriers, 3 coups de girofle ou bien 7 lauriers, 7 coups de girofle et surtout quand tu les brûles c'est l'intention que tu attaches à ça donc, quand je brûle, ceci, tout mauvais esprit qu'il y a dans ma maison toute mauvaise énergie, ou la sauge ceux qui sont en France, la sauge blanche tu, tu tu c'est Dieu qui a donné les épices. Hein? appelez ça comme vous voulez, appelez ça magie tout ce que vous voulez mais le laurier qui pousse de la terre là c'est Dieu qui a donné c'est pas Satan qui fait pousser le laurier c'est ce que les gens quand ils sont quand ils bloquent un peu dans leur tête ils se disent que c'est là non, tu prends le laurier tu mets dans la sauce tu prépares, tu manges tu prends, tu peux c'est juste que c'est une, une utilisation du laurier on t'avait pas dit ou on t'a dit avant tu n'as pas cru quand j'ai commencé à, à, à, à prendre l'autre la, la, partie de la spiritualité je me suis rendu compte que c'était un peu comme de la naxe, c'est un peu comme si on nous a voilé la vraie utilisation de toutes ces épices thym, laurier romarin, oignon oignons même l'oignon rouge Dans la spiritualité on utilise ça tu peux souvent quand tu achètes les oignons rouges au marché la peau là tu vois les gars tu peux souvent demander les, la, la peau en extra tu prends la peau c'est quelque chose que tu peux mettre avec du sel tu attaches ça dans les endroits de la maison les, la peau de l'oignon rouge avec le sel généralement le sel de mer parce que c'est gros gros donc tu peux aussi prendre les peaux d'oignon rouge tu brûles ça dans la maison parfois aussi avec des peaux d'ail je sais que ce sont des choses qu'on ne vous a pas ah, c'est seulement pour préparer c'est pas seulement pour préparer ça met pas seulement le goût dans la nourriture voilà les gens demandent que le laurier c'est quoi Alors, tu vois quand tu achètes le thym au marché non il y a une feuille qu'on met toujours sur le thym comme ça là. le thym vient toujours avec une feuille comme ça sur ça une large feuille Il te vend ça à 25 c'est ça qu'on appelle le laurier donc voilà les choses que tu peux brûler dans la maison et quand tu brûles ouvre les fenêtres ce qui fait que s'ils veulent sortir ils vont sortir rapidement euh, tu mets aussi du tu prends du sel, achète du sel du sel de mer de préférence ou bien du sel spirituel, c'est-à-dire du sel sur lequel on a déjà prié, qu'on a déjà béni. Tu achètes ça. Il aussi le jujube. Le jujube, c'est un outil de paix. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, souvent, euh, moi, ma grand-mère, par exemple, ma grand-mère disait toujours, mon arbre de paix avait mon jujube. Mon arbre de paix avait mon jujube. Voilà mes outils. Donc, euh, si vous pouvez... L'arbre de paix subsiste beaucoup. Donc, quand tu vas au pays, tu peux demander des, des, des racines, de, des, du tronc d'arbre de paix. Parce que l'arbre de paix peut faire même 7 jours sans, sans se gâter, même, même, même 10 jours. Hein. Tu laisses en ça ne se gâte pas. Donc, tu mets dans ton sac pour voyager avec. Quand tu arrives à destination, tu piques ça dans, le, dans la terre ou dans l'eau. Tu laisses ça va pousser encore. Donc, quand vous venez d'aménager, dans votre maison, faites l'effort d'avoir l'arbre de paix. Tu peux avoir un au salon, tu mets un peut-être à l'entrée de la maison, tu mets l'autre dans ta chambre, dans un coin de la chambre. Généralement, les anges aiment beaucoup ça. Donc là où tu as mis ton arbre de paix, ton ange, généralement, va venir là-bas rester. Tu peux me mettre sur la table au salon. Et l'arbre de paix a plusieurs formes. Il y en a qui sont un peu beaux, avec des, des traits blancs dessus. C'est vert, mais avec des traits blancs sur le bord. Il y en a qui sont purement comme l'arbre de paix du village que tu connais là. Pu, pu, pu là mais parfois en étranger quand tu n'es pas en tu es hors du Cameroun c'est un peu difficile de trouver pour le village là donc ceux qui sont au Canada euh, parfois vous avez d'autres variétés oui huivérène justement l'arbre de paix du village là, ça pousse difficilement là bas mais en quittant du village tu peux même prendre ta terre tu prends la terre de, de chez toi là-bas tu peux au village non, un kilo dans tes bagages c'est quoi? tu as 46 kilos pour mettre dans Air France c'est pas seulement pour acheter le chez non le, Kidditch, le, le, Kidditch. Ah, le numéro du gabon pardon le, le numéro du gabon c'est le 07 41 80 080 07 41 80 080 lui même l'isope accord, je ne force personne à mettre l'arbre de chez lui tu as compris avec la gloire à dieu jésus que c'est partout il n'y a pas de problème euh, maintenant vous achetez aussi les effigies de la Vierge marie les effigies de jésus christ de l'ange saint michel saint michael vous mettez ça dans votre maison allez sur le, le, le truc hein, vous allez sur en ligne vous écrivez arbre de paix vous allez voir ça généralement quand tu vois ça sur les statuts des gens l'arbre de paix met avec le jujube à côté donc vous mettez ça en, vous poussez ça ou bien tu peux aussi prendre euh, un bout d'arbre de paix. Tu accroches en haut de ta porte. Et le jupe aussi, vous pouvez l'avoir en entier. Vous l'attachez sur quelque chose. Vous déposez en haut des portes et des fenêtres de votre maison. Vous comprenez. Ok. Euh j'ai parlé des effigies, n'oubliez pas. Maintenant, le sel que vous avez acheté, euh, demandez aussi la poudre Saint-Michel. Ceux qui sont à droite, là, quand vous achetez certaines choses, vous pouvez demander, on en vend aussi chez nous. La poudre Saint-Michel. Ce sont les outils que vous devez avoir à la maison. Souvent, les, les soirs comme ça, tu peux te lever, tu verses la poudre au sol. Et cette poudre-là, tu peux peut-être, tu frottes tes bijoux avec. Tu verses au sol, tu pries. S'il y a toute une mauvaise présence ici, ce sont des choses que les catholiques connaissent. Les catholiques qui sont instruits connaissent, c'est tout des parfums Saint-Michel, poudre Saint-Michel, toutes ces choses. Ils connaissent et les pentecôtistes, Les gens qui ont un peu touché le pentecôtisme là, c'est comme si on en fait que vous on enlève tout ça sur vous car moi il y a seulement Jésus et on ne met rien chez nous. Voilà, j'essaie euh, un peu de voir si vous pouvez savoir la photo de vos ancêtres chez vous. Euh, laurier pour de girofle, j'ai dit qu'il fallait brûler, non comment tu dis que j'ai pas fini avec ça j'ai déjà dit ce qu'il fallait faire, tu, tu brûles et tu peux, le, le, le laurier, tu peux l'utiliser pour le bain, tu fais bouillir après tu te laves avec le romarin, tu fais bouillir pour la vidéo du romarin, c'est sur euh, TikTok j'ai une vidéo comme ça je vais essayer de, de reposter un peu certaines vidéos de TikTok là Merci Ali, ma peau, les fleurs. Maman, tu es encore sur l'œuf depuis là. Ah, ah, Vous aussi. Soyez rapide pour relever les choses, non? Mon conjoint a pourduit de mettre l'arbre de paix à l'entrée de la porte. Moi, je me moquais de lui. <rire> ok, je crois que c'est maintenant toi tu vas me les arbres de paix. Il va Wanda, seulement. Donc, le, le, la poudre Saint-Michel avait le sel béni. Vous le mettez quand vous partez à Lourdes. Vous avez l'eau béni là-bas. Vous avez le sel béni. Vous achetez ça, vous rentrez avec. De temps en temps, vous versez à la maison, vous aspergez l'eau le, béni à la maison. Et le sel, vous le mettez un peu dans l'eau avec la poudre. Vous lavez le sol. Surtout quand vous venez d'aménager, vous lavez toute la maison. Et en lavant, vous méditez vraiment. N'importe quelle parole qu'on a prononcée, C'est n'importe quel esprit qui est resté dans cette maison, vous chantez laver comme ça là. Je déclare que tu sors. The French is tough décide achète la poudre de désenvoûtement là j'ai beaucoup de témoignages pour les grossesses et beaucoup de personnes qui sont tombées enceintes avec ça la poudre de le thé de désenvoûtement là achète ça si tu as l'eau de la rivière de ton village tu peux te laver avec parfois le sable là tu mets un peu une, une pincée dans l'eau dans ton eau de bain avec l'eau de ton village et en te lavant avec tu demandes à tous les anciens de ton village que les, les forces positives qu'il y a dans ton village qui viennent tu, et tu demandes ce que tu veux, mais ça dans l'eau, tu parles après, tu te laves avec parce que je sais que vous régnez souvent de vos villages, parce, mais il y a des chaque village, chaque ville a ses, ses entités positives et négatives. Donc, quand tu appelles les positifs, dis, voilà, aidez-moi, je suis votre enfant, aidez-moi. Hum... Oui, tu peux faire le ciel avec les jeunes quand tu es enceinte. On peut faire la pause. reposez vous un peu, j'arrive. Ceux qui veulent partir, partent. Ok. Vous avez que les forces pour moi mes choses. Voilà, je reviens. Préparez aussi vos questions. Ok, je veux la lavage à distance. Et il faut écrire sur le 693-50-22-66. Le moi du Gabon, c'est le 0741-80-080. On est à Louis et à Saint-Germain. risque tu n'as pas bougé hein. Parfois sur Facebook, j'aime quand les gens se battent Les gens qui sont là, c'est pour le ding-ding Mes -ding. vidéos ne sont pas pour vous Tu as Abidjan Il hum, y a le numéro d'Abidjan Prends le numéro Si tu écris dessus, tu te mets le numéro d'Abidjan 00237 693 50 22 66 écrit dessus. C'est Anatole Monkabaye. C'est Donc 693 50 22 66. Lavage à distance, c'est la même chose. 56 dollars. Le kit fondation, ça va peut-être. Avec l'envoi, ça va peut te prendre 100, 170 dollars. Le kit fondation. Donc 00237 693 50 22 66. Donc, 00237. Le deuxième numéro. 680 71 07 01. Donc, voilà les numéros. Écrivez à ce numéro si on va vous donner le numéro de la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas le numéro de Côte d'Ivoire. Je suis à Abidjan euh, à partir du 3. Hein. Je vais commencer les consultations à Abidjan à partir du 3. Tenez juste rendez-vous. Ils vont vous dire. Pour le Gabon, je consulte au Gabon demain. Ok. Tiens, Elva Jean écrit pour aujourd'hui. Ceux qui ont payé les consultations via là Le Donne-moi tout peut aider. Pour l'envoûtement, je ne pense pas que seulement le Donne-moi tout va t'aider demande tu dois prendre encore d'autres choses tu ajoutes dessus pour le gabon c'est le 07 41 80 080 le kit fondation c'est un ensemble de produits que j'ai mis ensemble qui te permettent de d'enlever de, les fondations négatives malédiction de famille euh, les mauvaises choses qui te bloquent depuis, venant de ta mère ou venant de ton père. Je vous ai dit que le numéro d'Abidjan, vous devez écrire au Cameroun, on vous le donne, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Béatrice. La reine Amani, Merci. Joute 100 ans, ma vie. Je vais prendre 100 ans. Là. La conservation, d'abord, c'est 40 000. Maman, on dit que ton étoile au Canada, mamie. Et oui, oh. que ton étoile au Canada, chérie. Oh, yeah. Oui, si tu as l'eau de Criby et que tu te laves avec, c'est bien. Pour me rencontrer, si tu es en France, quand tu viens au Cameroun, tu prends rendez-vous. un peu ma chérie Oui, si tu veux le kit de déblocage, tu envoies quelqu'un au Cameroun chercher. J'ai à donner le numéro là-bas. Bon, je vais bénir vos dîmes parce que demain, normalement, il y a des gens qui vont envoyer les dîmes. Donc, je voudrais montrer comment faire pour la dîme. Vous devez prendre Malachi. Donc, quand toi tu as ton salaire et que tu penses que tu vas payer ta dîme chez moi, je vais te montrer le processus. Donc, tu prends ta Bible, tu ouvres à Malachi suite du cardinal, je ne vais pas donner ça aujourd'hui. C'est sur la page, vous allez regarder. Malachi, chapitre 3. Versets 10, 11 et 12. Pour le Gabon, j'ai donné le numéro 0741-80-080. Tu écris à ce numéro, tu appelles. ta dîme c'est 10% de ce que tu as reçu comme profit dans ton business ou comme salaire Quand tu as fait un business ça a donné 2 millions la dîme c'est 200 mille. je rappelle que la dîme ce n'est pas pour oh Dieu s'ennuie Dieu n'a pas d'argent, il a besoin de ton argent euh... la dîme c'est pour te faire prospérer Malheureusement, il y a des pays comme la Côte d'Ivoire, parce que ça c'est le problème que j'ai là-bas. Beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas été instruits sur la bonne voie de faire la spiritualité. On vous a toujours montré pour les voleurs. Comment faire pour voler, oh, faire que mon mari soit, ne me trompe jamais. Oh, comment faire, que, on ne t'a pas montré comment prospérer. Par des principes divins purs. Comment utiliser ce qu'il y a autour de toi pour prospérer La dîme, c'est un principe. Arrête de chercher que oh, je vais faire comment pour attacher mon mari. Oh, je vais faire comment pour qu'il soit seulement attiré par moi. C'est comme je veux contrôler la volonté de quelqu'un. La Bible dit que quand tu paies ta dîme, le Seigneur va chasser le voleur. Il va repousser le voleur de chez toi. Il vous rebuke de devore. Le truc, c'est que vous aimez qu'on vous dise ce que vous allez faire, mais vous n'aimez pas qu'on vous dise peut-être que vous allez mettre l'intégrité dans vos choses. Ah, ça veut dire que je ne vais pas faire le faux. Ah. Et certains d'entre vous, vous savez que vous êtes marié avec un homme, mais vous le trompez. Vous avez au moins trois dragueurs dehors qui vous donnent encore l'argent. Et tu es marié, hein? Pourquoi tu veux que Dieu vienne bénir tout ce que tu fais, ma chérie? Non, sincèrement, parlons. L'esprit de vérité. Je sais que beaucoup d'entre vous ne pensez pas que ça existe. Ça te guide et ça rend riche. Proverbe chapitre 10 verset 22. La bénédiction de l'éternel ça rend riche et ça n'apporte pas de larmes. It is the blessing of the Lord. Je vais d'abord vous lire ça avant de lire Malachie. Beautiful girl. Beautiful girl. Pam, pam. Ok, continue à l'autre cours. Proverbe 10: The blessing of the Lord brings wealth. C'est la bénédiction de Dieu qui t'apporte l'argent. Without painful toil. Et ça n'apporte pas de douleur je sais que vous ne, vous ne pensez pas que c'est possible d'arriver à un endroit parce que quand tu vas commencer à voir quand tu vas commencer tes dons vont commencer à s'ouvrir tu vas faire tes produits tu vas vendre les gens vont commencer à te jalouser tu sais ça tu as raison ça tu as dit que je vous ai fait quoi tu as raison ça tu as ton entreprise tu as voir wow, pendant deux ans pour construire cette entreprise tu mets quand il vient, il pense que tout ce qui est dans ton magasin lui appartient. Il voit ton bénéfice que tu te fais, ça l'énerve. Il dit que moi aussi, je dois bénéficier. Il ne connaît pas l'argent que tu as investi. Il ne connaît pas la sueur. Combien tu t'es privé pendant des années pour pouvoir construire ça. Il croit qu'il a droit à ta chose. Et ça, c'est les tentations qu'on a. Florence, euh, prendre l'argent des dragueurs en étant mariée, je connais que vous faites ça, je connais. Je sais que beaucoup de personnes ont quitté de mon direct, quitter. Vous aimez quand vous donne les astuces, vous n'aimez pas quand met la vérité dans vos choses, dans votre cœur, vous n'aimez pas. L'un ne marche pas sans l'autre, parce que vous n'aimez pas faire les choses dans la pureté. C'est la pureté de ton cœur qui fait que les gens vont venir avec de mauvaises intentions, ils ne vont pas t'atteindre. Quelqu'un va venir dans ta caisse, il veut prendre ton argent. Il porte même 10 millions qu'on sait pas avec le mois qui suit tu fais un chiffre d'affaires de 25 millions donc dieu comble les 10 millions là il au moins encore l'autre dessus un un mois s'il vous plaît je vous dis c'est pour ça que j'ai dit toujours que les gens n'ont pas peur mais les gens ne savent pas que moi dans ma vie j'ai activé des principes divins qui me protège vous montez vous descendez vous faites n'importe comment merci pour la casquette venez n'importe comment Disons seulement ce que la bible dit il dit tu as, voilà tu as pris tes voilà tes 10% que tu as mis tu, as, tu veux ouvrir un business on t'a donné 3 millions pour que tu te lances tu as 3 3 millions là tu prends 300000 Tu dis seigneur et beaucoup de femmes paient la dit rapport aux hommes beaucoup d'hommes du système sur la dit je ne vous enseigne que les principes maintenant si vous voulez faire vous faites ou le bâton et moi <rire> La fête on ne force pas. On ne force pas. Donc tu as tes 300 000, tu dis ok Seigneur. Papa Yahweh. Et je dis toujours, chaque fois que tu sors ton argent pour faire une offrande, pour faire une offrande à un pour faire ta, pour payer ta dîme, pour aider quelqu'un. Je sais pas. Quand tu sors quand une substance sort de toi, c'est une opportunité pour toi pour te demander quelque chose à Dieu. On vous a pas enseigné le pouvoir de l'offrande. C'est pour ça que Jésus a dit que « It is more blessing to give than to receive. » Il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Ça ne veut pas dire que tu donnes, tu te vides. Parce qu'il sait que quand tu es en train de donner, tu es en train de s'aimer. Tu es en train de s'aimer. Beaucoup d'entre vous, vous avez, vous avez ouvert vos entreprises. C'est aussi là comme ça. Pas de protection spirituelle sur cette entreprise parfois tu ouvres ton magasin dans une rue que tu as au moins trois personnes qui sont allées pratiquer pour que les magasins qui sont dans la rue là ne prospèrent pas qu'il n'y a que pour eux qui va prospérer vous avez deux qu'une face à face toi tu as seulement ouvert ta main. c'est comme le nage choix. tu as ouvert tout tu as... lui, il, mon frère, il allait faire des choses que tout qu'une dans ma rue ici il n'y a que moi qui va avancer mais toi tu payes ta dîme tu fais des astuces ici si. Ô oh Seigneur, que les clients que tu as prévus pour moi, ce mois, viennent à moi. Qu'ils ne soient pas détournés par qui que ce soit, dans tous les faits spirituels. Parce que les attaques viennent de l'extérieur et ça vient aussi de l'intérieur. Parfois tu te focalises seulement sur l'extérieur. Après on te dit que ton comptable en train de te faire le, le, le taper d'eau. Oui, oui, oui, oui. C'est ta personne qui est celui qui prend l'argent, qui, qui reçoit l'argent, pour ça pour aller mettre à la banque, c'est lui qui prend. Merci pour le parfum. Ah, vous me gâtez avec les choses aujourd'hui sur de TikTok. Eh? Merci. Au... Merci ma chérie pour le parfum. Le prix du kit de déblocage. Tu as écrit le... Le... écrit le message sur WhatsApp, ma chérie. J'ai les assistants qui font les messages, mamie. Donc si vous écrivez pardon, soyez seulement patient, vous écrivez encore. Merci, Merci pour le cœur, Alima. Thank you. Merci pour le parfum. Et sachez que toute prière que tu fais, tu mets ta foi et tu engages un cadeau, quelque chose, un objet que tu, tu mets dans la transaction. Et tu as mis la vérité sur ça. Ça pèse dans les tribunaux spirituels. Félicité, tu vas passer ton temps à demander les courriers. Tout ce que j'ai dit d'autre là, n'écoute pas. Tu as compris ma chérie. Oh Voilà. Quand mon temps va venir te bloquer. Tu as compris ma chérie. Voilà comment moi il fonctionne. Quand tu, quand tu seras un message de trop tu vois ça voir que tu ne vois pas mes vidéos parce qu'ils t'auraient bloqué donc tu déposes tes 300 000 tu écris sur ton papier ce que tu désires je vais payer le loyer de, de ce magasin Je déclare que dès la première semaine je vends ici je déclare que je fais le chiffre d'affaires de 5 millions le mois je déclare que je, je, je reçois les employés qui sont fidèles donc, aussi ce que dieu vous donne soit à quoi dieu vous donne accès avec la dîme Pardon. Donc on va aller au verset euh, 10 il dit amener à la maison du trésor toute la dîme pour qu'il y ait la, la nourriture dans ma maison et puis il dit testez-moi pour voir si je ne vais pas ouvrir les excuses des cieux et verser tellement de bénédictions sur vous que vous n'aurez même pas d'endroit où le garder je suis en train de lire le NIV la nouvelle New International Version New International Version c'est ça que je suis en train de lire je traduis en français une fois Et il dit, je vais prévenir, je vais empêcher la peste pour qu'elle ne dévore pas vos, vos récoltes. Souvent, tu me prends ton argent, tu sèmes sur un business, tu as tout mis. Les clients ne viennent pas. Tu demandes le bilan de la secrétaire le soir. Deux clients sont entrés, monsieur. On a vendu 5 000. Même le bloyer là-bas, ça ne paye pas en mi journée. c'est Dieu qui va déposer la bénédiction sur toi hein. ce n'est pas le pasteur qui va te bénir je suis non ma chérie c'est que votre problème oh mon pasteur oh mon pasteur c'est ce pas le pasteur qui a dit qu'il va te bénir c'est dieu donc quand tu payes la dîme là il dit qu'il va empêcher la peste pour que ça ne dévore pas tes récoltes et euh, ton champ and the vines in your field would not drop the fruit before it's ripe. Et il dit que ton, les fruits de ton champ ne vont pas tomber avant qu'ils ne soient prêts, avant qu'ils ne soient mûrs. Parfois, tu as un business que tu es en train d'entretenir avec quelqu'un. Vous allez peut-être. Le business va éclore en 14 novembre. On te contacte le 20 octobre. On dit non, c'est annulé. On t'a mis hors du truc. Merci pour les fleurs, Argelia. Bonne et merci. Donc, tu commences une négociation, c'est bon, ça promet. Subitement, pape, on te coupe du deal. La dîme, en fait, ça, ça, ça te. Et quand tu paies la dîme, tu dois rentrer dans un mindset que, même quand tu dors, tu sais que mes choses ne peuvent pas tomber. Moi, c'est même ma, cheminement, c'est quelque chose. Ça va marcher. Il waka. Quelqu'un ose me voler. On ne me volera pas. Mais si quelqu'un ose me voler, ce qu'il a volé, ça me revient dix fois plus. Le même mois. C'est le Seigneur qui a promis. C'est le Seigneur qui a promis. Ce n'est pas moi. Il a donné l'offre au contrat. Que si tu payes ta dîme. Comme moi j'ai payé ma dîme. Toutes mes choses sont bénies Oh, madame, tu sais, ça ne va pas marcher. Non, non, non. Vous avez... Mon comptable connaît, il y a les mots qu'il ne peut pas me dire. Je dis, eh, ma... il n'y a pas l'argent. J'ai dit, que quoi? Tu me connais, mais. Il ne me dit jamais qu'il n'y a pas l'argent pour faire quelque chose. Mon argent ne vient pas de ce que tu vois dans mon compte. J'arrive même pas d'abord un compte. Je te montre ce qu'il veut que tu vois. Il y a toujours des ressources. Parce que tu as tapé dans un principe divin. Et c'est tellement spirituel que tu ne peux pas expliquer. Je ne peux pas vous expliquer tout ça de A, B, C, D, vous comprenez. C'est quelque chose que soit tu crois, soit tu ne crois pas. Mais si tu veux, tu crois. Tu appliques. Parce que pour montrer que tu crois, tu appliques. C'est un pas je crois, mais je ne vais pas payer ma dit maintenant. Quand tu crois, tu fais. Quand tu crois, tu fais. Et vous voyez le ce qui manque à la motivation du développement personnel, c'est la touche spirituelle. Tu crois tu peux, oui, mais tu ajoutes des principes. Ok, tu as dit, dit que la dîme fonctionne. Ça t'a déjà sauvé plusieurs fois. Super. Et ce qu'il y a des personnes que c'est maintenant que vous allez recommencer à payer votre dîme fidèlement. Et quand vous envoyez votre dîme, ce n'est pas parce que je ne vous écris pas que vous allez croire peut-être que je n'ai pas reçu votre dîme ou que je n'ai pas béni votre dîme. Il y a des gens que chaque jour m'envoient la dîme de Mimi francs, Je ne vais pas vous écrire chaque jour pour dire « J'ai béni ta dîme. » Je suis désolée. Il y a des gens que je vous envoie la dîme de 500 000 parfois. Je ne vois pas le message. Ça ne veut pas dire que ta dîme n'est pas bénie. au Gabon, vous allez appeler après. N'appelez pas maintenant. Il y a Christy qui dit que la, la dîme lui a permis de voyager. La dernière fois, j'ai cédé mon travail. Tu as cédé ton travail comme tu avais dit pour mon voyage. Ça avait marché. Ok. Merci pour vos voeux de joyeux anniversaire. Félicité. Est-ce que je dois t'enlever de ma de mon direct? Félicite va demander à tes anges gardiens. Demande à ton ange à quoi servent les courriers. T'as compris? Et tu déclares, tu parles, tu déclares, s'il y a des projets qui sont en cours, tu, voilà, tu déclares que tu, ces projets vont, vont aboutir. Tu déclare qu'ils ne vont pas être euh, arrêtés. Euh, S'il y a un argent que tu attends, tu déclares que cet argent va être donné. Tu appelles même d'autres business que tu ne connais pas encore. Ça, c'est les prières que tu fais sur ta dîme, hein, avant d'envoyer ta dîme, avant de payer ta dîme. N'accumulez pas la dîme sur cinq mois. Oh, voilà ma dîme de, de, de, de, de... Non, ne faites pas ça. Maximum un mois paye ta dit. Si tu peux même chaque semaine paye ta dit. Oh bonjour Brice Fosso. Comment tu vas? Merci Asta. Hmm. Oh là, la, la chapelle des vainqueurs, ça c'est un endroit où j'ai vraiment. Il m'a incrusté, Bishop de Deo De Pau, j'ai servi là-bas pendant un an, en Angleterre. Là-bas que j'ai vraiment... Et il vous dit, Bishop de Video De Pau, il ne coupe pas derrière vous pour la dîme. Il a dit, si tu veux, tu payes, tu veux, tu ne payes pas, tu vas lire Ne paye pas non, tu vas lire leur seul. Vous savez, vous aimez les églises on vous prie, on vous supplie. Ouais, payez vos dîmes s'il vous plaît. Je vais toller ma maison au village, ne payez pas. J'ai confirmé. Donc on t'a dit, tu pries dessus, tu la bénis, tu décris tes intentions dessus. Et puis tu envoies, si vous êtes au Cameroun, vous passez au bureau. Avec votre, votre enveloppe dans laquelle vous avez déjà pris, vous priez, vous écrivez dessus, vous mettez dans dedans, vous partez là-bas déposer. Euh, par Paypal aussi, vous pouvez envoyer. Mais toutes ces prières-là, vous faites, vous envoyez. Vous faites, vous envoyez. On en va envoyer l'argent. Par Orange Money, il y a les numéros là. Bon, ceux qui sont au Gabon par RTL. RTL, c'est le 0747 3979. Et je sais qu'il y en a, a parmi vous, vous, avez, vous aviez arrêté la dîme. Vous aviez arrêté, recommencé à payer votre dîme. Et vous payez la dîme là où vous êtes demandé au Saint-Esprit de vous guider. Il y a des gens qui vont dans les églises. Et quand ils écoutent mes enseignements, ils disent waouh, tes enseignements m'ont tellement ouvert l'esprit, je sens que je veux payer ma dîme chez toi maintenant, ne crois pas que le jour où tu vas arrêter de payer ta dîme chez moi je vais te détester je ne cours pas derrière, les. c'est le Seigneur qui t'amène vers moi, ce n'est pas moi qui cours derrière toi tu comprends, hein? mais je connais que les enseignements que j'ai donnés, ça t'a béni et le fait que ça t'a béni, là, je reçois derrière ma bénédiction même avant que toi tu n'envoies ta dîme chez moi vous comprenez, c'est comme ça que l'univers fonctionne parce que je vous donne des choses qui vous aident. Je suis en train de vous donner de la richesse spirituelle. Donc j'ai déjà le retour. Parce que j'ai eu des gens parfois qui m'envoyaient des dîmes. Après ils ont arrêté, croyant que je vais les recontacter. Pour dire, ah pourquoi, comment. Ils dis non, ta dîme n'était pas mon salaire. En fait, c'était même un honneur pour toi de payer ta dîme chez moi. Je rappelle j'avais un monsieur chez qui je payais ma dîme avant. Au début, j'ai beaucoup galéré avant qu'il accepte que je paye ma vie. Parce qu'il avait une bénédiction sur lui. Et j'ai beaucoup galéré pour qu'il accepte de me donner son numéro d'Orange Money. Il ne voulait pas. Il me dit non. Je lui dit que ouais, ouais, je veux payer ma dîme. Il dit non. Il dit, ah, c'est moi qui ça qui crame. Au début, il m'a m'énerver. Je prie, je prie. Dieu me dit toujours que va chez lui payer ta dîme. Je dis, hop. Finalement, il a accepté. Et ce n'est pas le genre qu'il m'appelait. Non, quand j'envoie ma dîme, seulement. Envoie je prie sur ça moi-même. ça La dîme, c'est un principe que ça fait au moins cinq ans que j'applique. La dernière fois que j'ai arrêté de payer ma dîme, c'était en décembre 2020. Depuis, je n'ai plus jamais, pendant de, décembre 2020, janvier 2020, pardon, 21 Après, là, je n'ai plus jamais. Donc, j'ai repris ça en février 2021. De février jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais arrêté de payer ma dîme. Et je ne vais pas vous mentir, il y a des gens qui parlent comme ça, là, oui, oui, oui, oui. Après, vous direz, okay, Ah, la dîme, c'est très intime. La dîme est intime. C'est ton intimité. Il y a les femmes qui payent la dîme, le mari ne paye pas. Et quand vous voyez le mari, il souffre toujours, il a toujours les petits problèmes d'argent. Il a tous les petits, petits problèmes d'argent. Tu vois la femme, elle, non. Elle, c'est -ce comme ça, la femme, la petite promotion au boulot, madame, voilà, un petit bonus, 50 000, 100 000. Elle rentre le soir chérie. On m'a donné le bonus au boulot au hein. euh, Félicité, il n'y a pas de problème. Félicité, je t'ai demandé de demander à tes anges, ils vont te répondre. Tu as compris, félicité. Elle reste comme ça là, petite faveur. Elle a tous les petits, petits faveurs, je sais pas. son mari même jaloux souvent mais je suis jaloux mais... que merde ma femme s'y elle paye sa dîme par contre il y a aussi des hommes très rarement vraiment on va dire pour cinq femmes qui payent leur dîme tu as deux hommes qui payent leur dîme je sais pas pourquoi parce que les hommes sont plus j'ai pas besoin de ça moi je... on va y un peu je sais pas pourquoi tu ne travailles pas mais on te donne, quelqu'un te donne forcément l'argent pour que tu payes le taxi, non? Quelqu'un te donne l'argent pour que tu, tu, euh, tu payes quand même, des, je sais pas des chaussures, je sais pas. Parce que parfois vous dites, quand ah, il avait travail qu'il avait payé ma dîme, non. Même si c'est 5 000 qu'on te donne par semaine, on te donne quand même l'argent. Je vous donne déjà les numéros, le numéro du Gabon c'est le 0741 80 080. Bonjour petit oiseau, tu veux venir dans mon direct? Eh, hey. c'est toi qui à ma fenêtre hier. Je ne sais pas si tu as fait le nid, c'est la fenêtre. Et va, tu dis que je suis douce. Souvent, je gronde beaucoup. Hein. Quand les gens me voient physiquement, ils disent que je suis gentil. Plus gentil qu'à l'écran. Mais quand on me voit sur les vidéos comme ça, là, on pense que je gronde jusqu'à que je choque. Et choque, et choque. Et, et, et Malachi chapitre 3 verset 12. Et toutes les nations vont t'appeler béni. Et je vous ai montré que la bénédiction rend riche. Donc pourquoi on te regarde, on dit que hey, la fille est baignée, Ça veut dire que ça se voit. Ça se voit. Et vous savez, parfois, supposons que tu cherches une maison pour louer depuis, bien tu cherches un terrain. Toi, tu payes ta dîme. Bon, pour les dîmes du Cameroun, je vais vous donner les numéros. Après, vous allez arrêter de me demander les numéros. Ceux qui vont envoyer leur dîme au Cameroun chez moi. Il y a le numéro 0 euh, non, 693 50 22 66 prenez de quoi noter ne me dit bah il est pas retenu 693 50 22 66 le deuxième numéro 698 698 j'ai dit 367 221 Si vous êtes au, au, au Togo, écrivez-nous sur WhatsApp. On va, vous, on va vous donner les détails pour envoyer par euh, RIA ou Western Union. Donc 18 367 221 Et le numéro MTN c'est le 680 71 07 01 Bonjour la reine Foster. Et puis au Gabon, c'est le 0747 39 179. Et le nom, c'est Jean-Déric pour le Congo euh, le Gabon. Le nom pour le Cameroun, c'est Joseline. Et Quand vous en envoyez parier sur vos dis mettez Dieu à l'épreuve au Sénégal. Vous écrivez sur le WhatsApp du 00237 680. Prenez de quoi noter. Je sais que vous n'avez pas encore plus de quoi noter. Je sais pas pourquoi 00237 680 71 0701. On vous envoyez sur ce numéro là. Ok, Donc, je suppose que, que ce soit en Côte d'Ivoire. Euh, écrivez ce numéro camerounais, on va vous donner le numéro de la Côte d'Ivoire. Voilà. Quand vous... Euh, et je suis consciente aussi qu'il y a des moments où vous serez un peu attaqué, pas un peu, vous serez beaucoup attaqué. Quand tu commences à engager les principes spirituels qui sont censés te délivrer, pour le Cameroun, c'est 680, ce n'est pas 670. 680-71-0701 pour le Cameroun. Le genre, je suppose que tu commences à te laver déjà avec ton sel, tu fais du bain de pipi, tu as mis des outils de protection dont j'ai parlé dans la vidéo, tu as mis ça dans ta maison, euh, tu as fait peut-être ton... Le kit de fondation, tu as pris. Le kit de déblocage, tu as pris, tu as commencé à faire le travail. Et quand tu commences à faire, ça réveille des entités. Ah, elle croit qu'elle parle. Elle veut se libérer comment Le PayPal, c'est Aurélie, A-U-R-E-L-I-E. -E, Aurélie Michel. Avec deux L-E. Donc Aurélie, A-U-R-E-L-I-E. -E, Michel. N-I-C-H-E-L-L-E. -L -L -E, 2017. @gmail.com @gmail.com voilà Aurélie Michel 2017 @gmail.com pour le compte Paypal ça va s'afficher en livres sterling c'est mon compte en Angleterre donc ça va s'afficher en pound ça va ça va convertir l'argent en livres sterling et là vous allez voir mon nom s'afficher Joséphine on là vous envoyez si c'est pas bon vous écrivez sur WhatsApp on va vous le donner je résume tout à WhatsApp écrivez sur WhatsApp on va vous envoyer les, les détails voilà Quand vous êtes attaqué ils vont voir que ah, on l'a déjà laissé un peu se libérer, elle a rencontré l'homme là. Ok. On va faire l'homme là va se lever le matin, il va la détester. Subitement, il se lève un beau matin, il commence à te faire des problèmes. Tu ne comprends pas d'où ça sort. Ma chérie, quand le problème a, ça, ça, ça, ça accentue la haine, accentue aussi ton travail. Quand tu rencontres même un homme, prends une bouteille de vin, tu vas verser, tu dis que les ancêtres, que l'homme si soit la bonne personne. C'est pas n'importe quoi de son côté ou de ma part qui veut le, qui peut bloquer, qu'on ne soit pas ensemble. J'enlève déjà ce nom de Jésus. Il y a aussi l'eau. Bon. Je suis, aujourd'hui, je suis fatigué. Il est trop bavardé. Vous les vous faites, si vous ne vous faites pas. Vous avez suivre, non. Mmh. Merci beaucoup pour le joyeux anniversaire. Mmh. Bon, allez, allez. je y aller. Il fait presque 1h50 de direct. J'espère que les astuces que j'ai données, ça va vous aider. René, merci pour ce que tu m'as offert. C'est le parfum c'est quoi comme ça? Wishing bottle. Thank you. Toi qui as perdu ta mère, je souhaite que tu sois, que tu sois légère. Et enlève toute tristesse. Le papillon, c'est une bonne nouvelle spirituellement. Le papillon est bien. Reine! Viens ici. Reine. Tu déranges pourquoi Viens ici. Pourquoi tu déranges Reine. Viens ici. Rocher. Oh, Laisse te taper. Tu as un non Rocher. Oh, voilà. Je ne cherche pas comment réussir un jour d'anniversaire spirituellement. Comment réussir tous les jours. Si tu réussis dans le jour d'anniversaire, ça veut dire que tous les autres jours. Tu, tu, tu, tu vois que je, 364 jours je marche, ça ne marche pas dans ma vie. Pourquoi ça marche un seul jour eh, Pardon. C'est pour ça que la, le jour d'anniversaire n'est pas très spécial pour moi. User qui dit que Jésus m'aime. Moi je t'aime. Toi tu n'aimes même pas aussi. Tu aimes même te dire que Jésus Jésus aime les gens. Toi même tu m'aimes. Reine viens ici. Reine. Moi j'y vais où? Tu battais où? Mm -mm, Choudelle, chou chou tu dis que tu n'as pas le whisky. Tu vas va chercher le vin. Vous êtes trop chiche. Tu veux que ta relation soit arrangée. Tu ne sors même pas trop mais pour acheter le whisky pour aller. Oh, chichado. En fait, vous dans la spiritualité, vous voulez avoir tout pour rien. C'est ça votre problème. Vous n'aimez pas sortir quelque chose de votre poche. Alors que l'homme là, il suffit qu'il te parle un peu bien comme ça. Là. Tu vas apporter tout ton argent, tu vas aller lui donner. Après, il va te laguer. Il dit que si tu n'as pas le whisky à la maison, tu verses l'eau. L'eau. Tu prends pas la bouteille d'eau de sain de 400 francs tu vas verser pour demander à quoi qu'on arrange ta relation avec l'homme. Ouais, okay. que Ouais, okay. que Arrêtez aussi, non. Tu ah, ah. la l'argent que comment Ah, ta fille m'aime beaucoup, c'est bien. Hum. Ainsi. Quel genre de vin rouge Ouais, c'est bien. Si tu as le, le, le vin de 15 ans d'âge, t'accuses que tu as volé 23 millions. Tu viens, tu demandes une petite prière. Prends une bouteille de vin, tu pars, tu verses, tu parles. Que justifie moi pour cette affaire. Arrêtez votre truc que vous En fait, c'est les chrétiens qui ont un peu gâté la spiritualité. Vous aimez recevoir tout pour rien. Oh, Seigneur. Le numéro est tel, c'est le 0747. 0747... 39, 179 Tu veux le travail, tu veux que je te je prie pour toi, tu peux obtenir le travail okay. Non, vous abusez un peu Psst. Pour vous ces gens je veux donc, rien pour, rien, tout pour rien Pourquoi tu n'en parles au supermarché, tu arrives là tu dis donnez-moi ça, ça, ça Tu arrives à la caisse, tu dis bye, merci ne paye pas le spirituel est comme le physique tout se paye et c'est l'église qui vous a mal conduit avec ça pour le intermonier le nom c'est Jean d'Eric le nom qui va s'afficher c'est pour ça qu'on vous obscurcit l'esprit donnez vos requêtes de prière en demande des requêtes de prière la vie vous dire de mettre une offrande dessus Oui. Tu mets tes doléances, tu prends une offrande, tu tapes dessus. Que Seigneur, voici mon sacrifice que je fais. Oh Seigneur, ouvre mon ventre pour que j'accouche. Oh Seigneur, je demande ça. Ouais. Tu peux même faire un don à l'orphelinat. Seigneur, pendant que les orphelins s'y mangent, comme ils vont manger comme ça, que ça ouvre mes portes. Voilà encore Yoro qui vient me demander, on peut prendre de l'eau minérale. Je viens de dire quoi sur l'eau ici. Tu, vas prendre, tu vas Même, même, même l'eau là que tu veux verser, tu vas aller demander prends prendre chez ta soeur. Tu vas prendre une bouteille d'eau dans, dans sa chambre. Ta chose ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. t'es dit cache. Trop chiche. Chiche. Vous savez que vous faites on vient vous escroquer. Parce que tu es chiche. Cache, dis-moi, cache, tu es chiche. On a. On a. Tu as un business là que ça va te donner 50 millions. Tu viens, tu veux payer 2000. Ah, oh, Jesus. Jesus. Jesus. Hey. 2000. Que ton business de 50 millions marche. Hmm. Même là, vous ne savez pas. Franchement. Mmh. C'est qui a envoyé les fleurs là où c'est Orgelia. Or Or Or vous savez que tu es une femme de l'eau, non Orgelia. Tu es une femme de l'eau, je ne sais pas pourquoi ça te dérange. Tu fais comme si tu ne connais pas. Parce que vous connaissez, vous faites souvent comme ça. Je ne connais pas. Alors que je connais beaucoup d'entre vous là. Vous allez vous, traitez, vous avez les traitances tous les traitants traditionnels. Vous venez sur ma page, je fais comme si oui. Non, je voulais que je me donne la Bible là-dedans. bas Ne dérange pas, ça va. Merci. la veille de faire l'opéra l'opéra à yaoundé on a dit garage le numéro de yaoundé écrit à droite là on va te donner 00237 693 non 680 71 0701 on va te donner le numéro de yaoundé Maman bon, moi il avec vous hein. moi c'est dit bye bye vous n'aimez pas la vérité, mais moi je vous dis la vérité, m'en fous. Et ça qu'il y a des gens qui écoutent ce que je dis et ça les aide. Ils mettent ça en pratique, ça les aide. Ils ont dit que voilà, ma vie a changé, telle chose a changé dans ma vie. Ouais. Vous voulez avoir tout pour rien. Vous venez dans le direct qui est gratuit. On vous donne les astuces. Vous voulez partir faire le minimum d'argent. Ouais, Seigneur. Arrêtez. Renne. Renne. Viens. Regardez comment elle court, regardez comment elle va entrer ici là. Viens. Appelle-la encore là-bas. Appelle là. là, -là. Vas-y. Va. Vas-y. Va. Appelle-la encore. Elle vient ne pas venir. Elle est partie. <rire> La chaîne, c'est trop sage. Ouais. Bon, bonjour à je n'avoue. Ouais. Merci. On va manger le long coin pour l'anniversaire. C'est ça que vous voulez, le gâteau. Le qu On va manger le long coin qu'on va partager. Anatole est mort promesse. Tu veux que je ne peux pas encore Anatole où? Anatole fou. Anatole qui est fou. Bye, -bye.